Hey J'espère que vous allez bien aujourd'hui Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo c'est l'heure de mon deuxième fast tips sur ma chaîne. Donc je vais m'attaquer au mot défaut. Euh, défaut au pluriel évidemment qui nous concerne tous je pense. Et euh, voilà on se, sent, on se sent tous concernés par ça. Et je, je, je comprends bien parce que la perfection n'existe pas. Le premier euh, vu les retours que j'avais vous vous avez pas mal plu. Donc j'espère que le second vous plaira autant. Si ce n'est plus euh, écoutez c'est parti D pour décomplexion parce que en général les défauts, enfin nos défauts, ce que l'on voit, ce que l'on a l'impression d'avoir ont tendance euh, clairement à nous gâcher la vie et même à nous complexer. Je pense notamment au poids qui, euh, qui est un, un défaut et qui complexe énormément ou même ça peut être juste euh, la forme d'un nez, ça peut être n'importe quoi. À cause de ça on peut vraiment se sentir hyper mal dans sa peau, vous voyez ce que je veux dire, genre euh, on a tous un truc chez, chez nous qui nous dérange le pire c'est quand ça touche au visage parce que là euh, ça devient un petit peu plus compliqué tout de suite euh, d'assumer, c'est hyper important juste de se décomplexer de ça, d'exorciser euh, ses défauts et ses vieux démons vois-tu, après je vous ferai part de mon expérience personnelle comme c'est un homme défaut euh, comme exagération parce qu'en général tous nos défauts on a tendance à les exagérer c'est comme quand on voit, euh, on a un bouton sur le front et ben tout de suite on a l'impression de le voir dix euh, fois plus énorme qu'il ne l'est en réalité, j'ai un, un, un truc euh, genre euh, un truc comme ça au milieu du front et tout c'est trop moche et euh, mes potes qui sont à côté qui me disent genre euh, bah si tu m'avais pas dit j'aurais pas vu on a toujours tendance à exagérer et à focus sur le défaut le truc qui nous gêne sur notre personne vois-tu, exagération, exagération euh, soyons un petit peu plus modérés les enfants F comme fabriqué, fabriqué par nous-mêmes Ce qui rejoint un peu l'exagération C'est quelque chose des fois juste qui est dans notre tête Personnellement je me suis fabriqué Un défaut ou un complexe Par rapport à mes os juste là Qui sont hyper hyper apparents Pourtant c'est pas comme si j'étais toute fine ou toute maigre Mais voilà ici ils sont hyper hyper apparents Et c'est un truc qui me complexait avant Je trouvais ça faisait squelettique etc En fait c'est juste mon cerveau qui le fabrique Enfin je veux dire c'est bon quoi, ce ne sont que des os Donc je m'en suis vite remise et puis en fait maintenant Même j'aime bien tu vois, Genre, je trouve ça presque, presque plutôt pas. Ne fabriquons pas des choses négatives dans notre cerveau. Voilà les externalités négatives. Stop, on veut des externalités positives qui sortent de notre tête. T'as vu comment j'ai placé mon cours d'écho là Eh ouais, mon gars. Retiens. A ah comme accepte-toi Je l'ai dit en chanson parce qu'en général ça passe mieux les trucs un petit peu dramatiques comme ça Ça revient à la décomplexion c'est à dire que stop quoi les gars Il y a un moment il faut juste s'accepter comme on est Il y a une phrase hyper connue qui dit ça c'est que genre je me dis Ton corps c'est le tien et tu Ta gueule ton corps c'est le tien, tu passeras toute ta vie dedans, donc autant l'aimer, autant apprendre à l'aimer, autant l'accepter. Et euh, voilà, et puis tu peux, tu peux le kiffer aussi, genre ouais. Genre Noah vous la connaissez, elle kiffe ses fesses. Euh, Julie, euh, vous la connaissez aussi, elle kiffe sa brioche. Et bah ben chacun, chacun kiffe ce. Chacun kiffe ce qu'il kiffe, voilà. Moi personnellement, je kiffe mes sourcils. Voilà, je veux dire après, chacun euh, <rire> chacun son, son niveau de, de kiffance au niveau de son corps, tu vois. Enfin, bon, on se comprend, mais voilà, il y a toujours quelque chose au moins que tu aimes chez toi. Et si tu trouves pas. Eh ben force-toi à trouver mon gars, je vais pas tout faire à ta place. Hein. U comme ultra susceptible, toi-même tu sais. En ce qui concerne nos défauts, on est tout le temps ultra, ultra, ultra susceptible. Quelqu'un qui va me dire par exemple, ouais t'as grave des taches de rousseur et tout, c'est bizarre t'es pas rousse. Euh, déjà paye ta réflexion mon gars. Et à chaque fois je les reprends, je dis non c'est des taches de son, mon gars. C'est des taches de son, pas des taches de rousseur. Mais bref, à la limite, bon, ça, ça m'énerve pas trop, tu vois. Parce que, bah genre, moi, j'aime bien, tu vois. Genre, moi, je trouve ça mignon. Donc, euh, donc voilà, ça, j'aime bien. Par contre, si on me fait une réflexion en me disant, ah, euh, oh, mais attends, euh, c'est bizarre, genre, toi, t'as trop des yeux de chinoise. Là, mon gars, je vais mal le prendre. Donc, vaut mieux pour toi de ne, ne jamais, ne jamais t'aviser de me dire ça. Parce que moi, je suis hyper complexée par mes petits yeux. En fait, vu que j'ai des grosses joues de hamster, on s'est moqué de moi toute ma vie là-dessus. Mais bon, c'est pas Grave. vu que j'ai des énormes joues et ben mes yeux ils paraissent tout petits à côté et du coup moi ça me complète, c'est quand on me dit ouais t'as les yeux d'asiatique et tout euh, non mon gars, euh, laisse moi dans ma France et mon Algérie profonde, c'est bon quoi t'es comme taratata ouais je sais pas ton mot genre j'étais pas, pas très inspirée là dessus, non mais attends je vais vous le pralasser quand même parce que c'est genre taratata genre ah taratata c'est pas si grave en défaut c'est pas si grave passe au dessus, ah hein, t'as compris et est-ce comme solidarité ma gueule Parce que face à nos défauts, face à nos complexes, on est tous égaux, on a tous des défauts, on a tous des complexes, donc il y a un moment, faut essayer de passer au-dessus, il faut essayer d'y remédier et de faire tout ce qu'on peut pour éradiquer ces défauts et ces complexes, donc soyons solidaires ensemble parce que on sait tous qu'on n'est pas parfait mon gars, donc il y a un moment, je veux dire, il faut aussi passer à autre chose. Oui c'est mon carnet, c'est là que j'ai noté tous tout, tout, tout, tout mes trucs, mais bon c'est pas grave. Voilà donc le mot de la fin les gars, euh, juste essayer de vous décomplexer, de passer totalement au-dessus de ses défauts. Parce que euh, voilà, j'ai expérience personnelle, il y a plein de trucs qui me plaisent pas chez moi, qui vont plaire à d'autres gens. Et voilà, et c'est ça, c'est ça la, la, la, la richesse des relations humaines, c'est que on peut s'accepter à travers le regard des autres comme on peut être hyper complexé à travers le regard des autres aussi, donc il faut savoir faire la part des choses. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo est maintenant terminée vous n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude Twitter, Instagram, Snapchat et abonnez-vous à ma chaîne Youtube si ce n'est pas encore fait mettez-moi un petit like parce que ça fait toujours plaisir et dans les commentaires pro proposez-moi un mot pour le prochain Fast Tips en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous je vous aime très fort et puis je vous dis à dimanche prochain